L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut se connecter à la plateforme Moodle du lycée, donc moodle lycée merdrignaceducagrifr et c'est la même démarche sur celle du CFA, où il suffit de remplacer lycée par CFA. Donc là, merci à Eric qui va nous faire la petite démo. Voilà, il suffit de confirmer. Bravo, Eric. Te voilà propriétaire d'un compte sur la plateforme. Donc là, maintenant, il me restera à t'inscrire dans les cours. Et merci, monsieur Tobin. Et bien de rien. Et voilà.